Salut à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez Palamatic où son dirigeant a un message pour nous. Suivez-moi Bonjour Bonjour, bienvenue tout de suite accroché sur le concept « je viens bosser chez vous » que j'ai trouvé un concept très novateur un concept qui est ancré dans l'ère du temps, puisqu'aujourd'hui la consommation du, du, du film sur Internet est l'une des plus grandes consommations. Et trouver un salarié sur un poste pénurique est un véritable challenge pour les entreprises. Le concept euh, donc, novateur nous a permis d'avoir aujourd'hui euh, des CV. Avant, l'entreprise ne recevait aucun CV sur ce poste spécifique. L'exposition sur les réseaux sociaux de, de l'annonce, a permis de faire découvrir l'entreprise aux futurs candidats et a surtout donné envie d'envoyer les CV. On a reçu plusieurs candidats en entretien, nous avons sélectionné un talent. Nous avons aujourd'hui signé avec ce candidat une promesse d'embauche pour une arrivée mi-mai. Si vous êtes en recherche d'emploi, je vous invite à vous abonner à la chaîne « Je viens bosser chez vous » et de liker les vidéos. Et si vous êtes comme moi, un chef d'entreprise à la recherche de talent, je vous invite vraiment à contacter « Je viens bosser chez vous » et ça marche